Je suis donc élève au collège Pierre-Emmanuel. Donc là, je suis sur l'ENT Argos, osé. Je clique sur la brique Pearl Trees Et comme je suis un nouvel élève, pour l'instant, sur le bureau, il n'y a rien. Donc la première chose que je vais faire, c'est de rajouter le dossier devoir fait de ma classe. Pour cela, euh, un professeur va m'envoyer une notification qui va apparaître. Ici, là où il y a les petits bonhommes, alors qu'à côté, là, pour l'instant, je suis sur la maison, sur mon bureau. Voilà, la notification est arrivée. Je clique dessus. Effectivement, miriguin vous a envoyé « Devoir fait ». Je clique dessus et je vais cliquer sur « M'abonner ». Je me mets à la racine de mon bureau trees quand je clique sur « Voir », effectivement, maintenant, sur le bureau, avec la petite maison soulignée, j'ai bien « Devoir fait ». Maintenant, je vais changer mon identifiant, mon pseudo. Pour ça, j'ai cliqué sur les trois petits traits, puis sur « Paramètres », et maintenant, je vais sur « Compte. Et mon pseudo, pour que ce soit plus clair, je demande de mettre euh, « Prénom »,« Nom » tout attaché. Euh, un message d'avertissement, je clique sur « Oui ». Et effectivement, maintenant, j'ai mon identifiant. Je vais créer une autre, un autre dossier qui s'appelle une autre collection dans Pearl Trees. Une collection pour les travaux que je vais faire au collège. Je vérifie que j'ai bien visibilité Pierre-Emmanuel et je l'ajoute, cette collection. Je vais sans doute aussi avoir besoin de documents personnels qui ne concernent pas forcément le collège. Donc là, je choisis si je mets Pierre-Emmanuel ou privé, comme je veux. Je l'ajoute et j'ai donc trois dossiers, trois collections, perso, travaux collège, devoirs faits, sixième A. L'intérêt de ce bureau, c'est que quand je clique sur devoir faits, j'ai accès à toutes les leçons, tous les exercices, tous les travaux qui sont faits dans les différentes matières. Par exemple, si je vais sur mathématiques, je trouve le chapitre qui est travaillé à l'heure actuelle, leçon, exercice, vidéo. Je reviens en arrière et je tombe dans maths. Je reviens en arrière, je tombe sur tous les dossiers. Je peux aller aussi sur euh, l'anglais qui me donne tout ce qui est travaillé euh, en ce moment. Je reviens et puis, euh, etc. Je peux aller dans les différentes matières qui me donne des, des inf différentes informations sur ce qui est travaillé en classe. Considérons maintenant le cas où je suis j'étais élève déjà l'année dernière au collège Pierre-Emmanuel. Je clique toujours sur ma brick pearl trees, mais cette fois il y a déjà beaucoup de choses sur mon bureau. Alors. Déjà, il y a le devoir fait de l'année dernière. Attention, là, j'ai tout embarqué. Je ne vais prendre que le lien, le raccourci devoir fait de l'année dernière de ma classe de 5e que je mets à la poubelle. Ensuite, je vais créer euh, deux collections. Une première collection, un premier dossier qui est travaux collège. Je vérifie que c'est bien en visibilité Pierre-Emmanuel. Et là-dedans, je vais mettre tous les travaux euh, que j'ai fait l'année dernière dans le cadre du collège ou bien tous les dossiers euh, que j'ai pu faire. Donc, dossiers ou fichiers que j'ai fait l'année dernière dans le cadre des travaux du collège, je vais les mettre ici. Et puis ensuite, j'ai des dossiers personnels. Très bien, donc je crée une collection perso. Et là-dedans, je prends tous mes dossiers mes fichiers et je les mets dans mon dossier personnel. Ensuite dans le dossier travaux collège je peux appeler, là tout ça ça concernait l'année dernière donc je vais l'appeler par exemple 2008-2019 hein. et puis euh, dans cette collection je vais donc mettre tout ce que j'ai fait l'année dernière pour pas le mélanger avec ce qui se passe cette année. Ensuite euh, il me reste à, à récupérer la notification de devoir fait de ma classe de cette année. Donc pour ça, je demande à un professeur de m'envoyer une notification, si je ne l'ai pas déjà. Ça y est, elle apparaît. Et voilà, donc je prends la notification de devoir fait de 4e B que je vais mettre à la racine dans mon bureau. Voilà, et je m'abonne. Je le mets à la racine et quand je clique sur « voir », effectivement, j'ai donc le raccourci vers 2 fait 4 b mon dossier perso et mon dossier travaux collège, dossier perso que je peux mettre après le dossier travaux collégien.